Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser ChaGPT pour révolutionner le marché des crypto-monnaies. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. ChaGPT peut analyser le marché des crypto-monnaies. ChaGPT, une plateforme d'intelligence artificielle basée sur le texte, est devenu populaire pour sa compétence à traiter diverses tâches. En présentant les changements de prix potentiels de différents actifs du marché, l'outil peut être exploité dans le trading, par exemple. ChagPT peut avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies de plusieurs façons. Il peut être utilisé pour examiner les données du marché, prévoir les tendances potentielles et mettre en évidence les opportunités de trading. Il peut également être utilisé pour créer des algorithmes de trading automatisés et offrir des conseils lors de la prise de décision. En analysant les données du marché, ChagPT peut aider les traders à prendre de meilleures décisions et à tirer parti de nouvelles opportunités. En répondant rapidement et précisément aux questions des utilisateurs, il peut également contribuer au support client. À titre d'exemple, Voici la réponse inattendue de Cha-GPT lorsqu'on lui a demandé le prix potentiel du Bitcoin d'ici 2030. Il est impossible d'estimer le prix du Bitcoin avec un quelconque degré de précision en 2030. Le prix du Bitcoin est très erratique et dépend d'une variété de facteurs extérieurs, y compris les restrictions gouvernementales, les conditions économiques dominantes et les développements technologiques. Le Bitcoin sera probablement accepté plus largement, et sa valeur continuera probablement à augmenter. Cependant, à mesure que le marché des crypto-monnaies se développe et que davantage de personnes prennent conscience du potentiel des jetons numériques, le chatbot présente plusieurs avantages sur le marché des crypto-monnaies. On peut citer entre autres « une meilleure prise de décision », il peut donner aux traders des informations sur les tendances du marché et les aider à prendre des décisions plus éclairées. Une négociation automatisée Il peut produire des algorithmes automatisés pour aider les traders à tirer parti des nouvelles opportunités. Un service client plus rapide En répondant rapidement aux questions, il peut fournir un service clientèle plus efficace. Le gain d'efficacité Il peut accélérer l'analyse des données du marché. Ce qui permet aux traders de se concentrer sur d'autres éléments de leur stratégie commerciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a été utile, merci de vous abonner et de la liker. Dites-moi dans les commentaires comme vous comptez utiliser CHAGPT dans vos stratégies de trading et d'investissement.